Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosami. It's Emma from Samui. Aujourd'hui je continue la visite des plages de Koh Samui. Je suis sur la plage de Watanon, connue pour ses pêcheurs. Today I'm on Watanon Beach. Let's go Et donc ici au sud-est de l'île, juste après les rochers de Intai Inyai. C'est un quartier de pêcheurs. We are just after Intai Inyai Rocks. And this uh, area is known for its fishermen. Watanon n'est pas vraiment une plage euh, comme on l'entend habituellement pour se baigner. Bon, bon, C'est un lieu un petit peu sympa que j'ai trouvé ici, qui a l'air nouveau, en face du temple chinois. Une partie de l'année, la plage est exposée aux vent d'est et aux déchets transportés. Mais c'est parfait d'avoir une boite pour le soleil, par exemple. Si vous voulez visiter le temple chinois, vous pouvez ensuite venir boire un verre ici. Il y a de la musique Thaï de bonne qualité. C'est tout nouveau, brand new. Si vous voulez visiter le temple chinois, vous pouvez venir ici et avoir in this. Music, It's Thai music. C'est vraiment une très jolie plage, mais par contre, la vue est très sympa. Il y a des établissements comme celui-ci que je vous recommande. Ça s'appelle Café Cob et c'est vraiment délicieux. C'est un a Thai restaurant that I advise you. Au départ, c'était plutôt une boulangerie qui s'est transformée petit à petit en restaurant. It's not really a beautiful beach, but there are many places where you can have your lunch. Vous voulez voir des bateaux de pêcheurs, c'est vraiment le quartier idéal. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas vraiment une plage pour se baigner. You want to see some fishermen boats, longtail boat, but a nice place if you want to enjoy your authentic place with the local people. Par contre, c'est un quartier vraiment super si vous avez envie de voir la population locale. Je vous propose justement une petite immersion dans le village des pêcheurs. Je vous invite justement à aller vous promener pour les voir travailler, sortir les filets des bateaux. I offer you an immersion in the fishing village. Do not to go and walk on the beach. Dans ce secteur, vous pouvez venir pour faire de l'exercice. You can come here to make some exercises, also in this bar Dans ce secteur, il y a aussi un marché aux poissons très connu. Donc, si vous avez envie de, de faire une petite extension, c'est l'endroit idéal. If you would like to go out from the beach, you can also come here to see the fish. maintenant dans la partie la plus au sud de Huatanon je suis même pas tout à fait sûr qu'on l'appelle comme ça cette plage là mais en tout cas à cet endroit là effectivement elle est plus agréable pour la... et plus propice à la baignade to, to for... il s'agit d'une plage sur laquelle on pratique également le kitesurf ou le kiteboard si vous avez aimé cette vidéo je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like Thank you for your like if you enjoyed this video. Thank you for watching and see you soon. Bye bye!